Merci, merci à vous trois. Alors, on avait décidé de passer un peu de temps pour parler entre nous, puis on va passer le micro dans la salle pour s'il y a des questions. Alors, la première question. On parle de la fabrication urbaine, la production et j'aurais voulu votre perspective sur ce qui peut être fabriqué localement, ce qui devrait être fabriqué localement et aussi euh, comment la petite, grande, moyenne échelle euh, fonctionne Bon, j'ai commencé peut-être. C'est important, quand on fabrique un prototype, de connaître ses produits. Il faut le faire localement, puisque vous êtes en train d'apprendre les fournisseurs. C'était le cas de Small, le compteur des likes de Facebook. Ils ont beaucoup appris de nos fournisseurs parce qu'ils avaient beaucoup de portails. Pas beaucoup dans l'équipe, hein. peu de personnes dans l'équipe. Ils ont dû prototyper avec les fournisseurs pour apprendre les tenants et aboutissants de leurs produits pour ensuite aller au deuxième lot pour lancer la production quand ils en avaient besoin. Quand on fabrique un premier prototype, quand on est une start-up, peu de personnes dans la pièce, dans l'entreprise, ne savent comment ça marche, il faut le faire. Merci. Eh bien, si vous voulez mettre à jour et faire des produits euh, customisables sur mesure, vous savez que la technologie va augmenter, va s'améliorer lentement et je pense que la production locale pour ces produits permet d'être bien plus flexible sur la durée. Je parle d'un exemple, mais ça, ça peut s'appliquer à tout. Eh bien, plus ou moins tout peut être fabriqué localement. Les voitures ne peuvent pas être fabriquées localement, mais on vient de me prouver le contraire le la chose qui est clé est que ça doit être conçu pour la fabrication locale. Et nous sommes toujours dans une société où on conçoit pour la production de masse. Et tout suggère que tout doit être fait en l'eau très grand bon, prenons les jouets en plastique entre autres. Et un des aspects les plus intéressants du Lean Manufacturing et ce qu'a prouvé Toyota, c'est que c'est moins cher, tout simplement, d'acheter, construire une voiture euh, à la pièce plutôt que dans un grand lot. Pe Alors, peut-être que tout ce qui a été conçu pour la fabrication locale peut être fabriqué localement. Et maintenant, pour revenir à quelques-uns des exemples que vous avez montrés, Agathe, on a vu qu'il y avait différentes motivations pour la production locale. Pourriez-vous nous donner quelques exemples L'exemple d'air pur, le masque de ventilation, il voulait parler au marché... Asiatique. Ils voulait l'étiquette fabriquée en France. Il le fabrique en France, donc, pour le vendre sur le marché asiatique. De plus, euh, il y a des valeurs euh, clés et ils veulent soutenir la communauté locale dans la fabrication en France. Et en tant que jeune start-up, ils devaient apprendre des choses sur les produits de... Euh, spécialisé dans l'air, il devait travailler avec les fournisseurs pour trouver la meilleure solution. C'était plus facile de le faire à une heure de Paris qu'à 1 000 km d'où ils euh, habitaient, ou 10 000 km d'où ils habitaient. Un deuxième exemple. Shadow. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait penser localement. Alors d'abord, Shadow, ils pensaient faire un premier lot en Asie, même s'ils pensaient à une question un, de volume. Mais le fabricant les a mis tout en bas de l'échelle parce qu'ils étaient un petit client. Alors, ils ont eu un grand, une longue attente sur l'appareil. C'était une partie de plastique moulée. De un, un moule en plastique, plutôt, pardonnez-moi. C'était une crise. On leur a parlé, on leur a trouvé quelqu'un en Normandie qui pouvait le faire pour eux. C'est d'ailleurs intéressant de connaître toutes ces options. Ce n'est pas parce que vous produisez quelque chose qu'il faut penser à l'Asie. On peut le faire en France ou en Europe, mais il faut connaître. Et c'est ce qu'on fait à Usinaio. Merci beaucoup. C'est vraiment... Très intéressant de voir ces solutions, toutes ces solutions pour la production locale. D'habitude, on a cette question, cette grande question. Qu'est-ce qui créerait la demande locale Quelle est la manière de lier la production locale à la demande locale Je pense que les motivations peuvent être très différentes qu'on parle au marché B2B ou B2C. Alors, Olivier, la question est pour vous d'abord. Le type de Personne qui vient à votre usine pour acheter vos meubles ou qui les achète en ligne. Qu'est-ce qu'ils demandaient Qu'est-ce qu'elles étaient, leurs demandes ben, Il y a deux types de demandes. Type de il y a, comme je l'ai dit, il y a des foyers qui veulent acheter leurs produits, un endroit où ils peuvent parler de leurs produits différemment que et que ce ne soit pas comme s'ils l'achetaient chez Ikea. Et les entreprises veulent également des produits qu'ils peuvent euh, présenter à leurs employés et le public euh, comme étant fabriqués au Royaume-Uni. La BBC, par exemple, est venue nous voir à travers son entreprise de communication parce qu'il voulait des produits fabriqués au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas la grande majorité de nos clients. Hein. Je dirais, en fait, que la grande majorité de nos clients vient nous voir à cause de nos prix, qu'on est flexible, qu'on peut choisir pas mal d'options. Et on a un service de livraison super pratique qui vient nous voir, oui, pour pouvoir parler de nous. On ne s'appuie pas juste sur le fait que, vu que c'est fabriqué ici, on s'attend à ce que vous achetez. Chez, chez nous, vous êtes disposé à payer plus parce que c'est fabriqué sur place. Non, il faut en fait concourir à, sur les avec les mêmes conditions que tout le monde, les prix, les services, ainsi de suite. Donc, pour le dire autrement, la fabrication locale peut être différenciateur si vous êtes compétitif à un autre niveau esthétique, le design, la fonctionnalité, le et prix et quand on y arrive, le fait d'être local peut également faire la différence. Je dirais que la fabrication locale ne peut fonctionner que si on est compétitif sur tous ces autres niveaux. Alors, notre euh, t-shirt, notre slogan dit les lo le local, c'est logique. On ne veut pas, en fait, donner l'idée de ce cette... Euh, non, la, la, on ne veut pas avoir ce sentiment de nostalgie du petit atelier au coin de la rue. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est logique. Ça peut en fait coûter moins cher de fabriquer ces objets en Europe parce que ces erreurs vous coûtent très cher. Et quand on le fait loin de chez soi, ça coûte encore plus. Il y a l'envoi, les gens qui travaillent pour vous, qui sont en avion. On a des problèmes avec les douanes et tout ça. Alors qu'on ne connaît pas ces produits, ça peut coûter très cher si on le fait loin de chez soi. La question de coût, fabrication locale. Mais dans le cas de Local Motors, le plus gros facteur de demande locale, qu'est-ce que c'est Une chose qui... Ce qui nous intéresse dans la production locale, c'est de fournir aux utilisateurs et cultures locaux pour illustrer un peu ce qu'on vient de faire. Bon, on est allé dans l'Arizona. On avait ces voitures de course qui avaient été construites pour les Américains dans l'Arizona. Ce sont des constructeurs, ils aiment euh, euh, bah, bidouiller, bricoler leur voiture euh, dans le garage. Et pour eux, c'était super d'avoir cette voiture en kit. On peut acheter les parties et puis les ramener au garage, tout simplement. Donc, pour eux, c'était logique de produire local. C'était juste pertinent pour eux. Et quand on va en Europe, Et on a l'habitude comme, par exemple, les bus autonomes, etc. C'est des beaux exemples de B2B. Il faut venir avec des dynamiques différentes, différents process, différentes priorités. Et quand on n'a pas les mêmes clients et les mêmes cultures, et bah, c'est tout simplement logique d'avoir ces unités de production, soit pour les particuliers ou le B2B, l'environnement. Tout ça, c'est logique dans ce marché où je pense que beaucoup de clients sont aussi des villes, ils veulent acheter ces services de transport autonome. Mais l'argument de maintenir la valeur près de la ville, produire des emplois locaux et tout ça, est-ce que c'est l'inquiétude principale ou pas Les villes, ils adorent ramener l'industrie à la ville. Euh, ils aiment bien que le tissu urbain croisse dans les villes. Il y a une autre chose très logique, mais on n'a pas la même technologie à Dubaï qu'à Oslo du fait de la température. Et ces deux arguments font qu'il est logique que les villes et leur propre capacité de production. Une autre question que je pourrais avoir peut-être plus pour Olivier et Maude, L'économie de la production locale dépend de la ville dans laquelle on se trouve. Surtout du fait du prix de l'immobilier pour une ville comme Paris ou Londres, par exemple, par rapport à Berlin. Berlin C'est deux villes qui coûtent très cher. Et comment, en fait, est-ce que vous. Vous intégrer ça au business model Est-ce que c'est vraiment une contrainte Ou est-ce que vous pouvez plus ou moins exporter ce modèle si ça marche à Londres, une des villes les plus chères au monde, ça va fonctionner ailleurs la contrainte du coût de location d'une un, boutique et d'un atelier euh, est très très très, très, très, très, très cher. ça coûte très cher et on essaie de diminuer ces coûts là on essaie de développer tout ça au Royaume-Uni et ailleurs, la première chose qu'on veut faire c'est ajuster ça, diminuer la taille de toutes les machines pour pouvoir rentrer dans des espaces plus restreints parce qu'on pense qu'on sera plus productif avec des machines plus petites, des matériaux plus petits. Et de plus, c'est une contrainte. Les économies d'échelle existent et ce n'est pas pour rien. Mais la bonne chose, mais quand on travaille localement, on n'a pas besoin d'investir dans des lignes de production parce qu'on apporte des microservices. C'est juste une question de cas d'ajouter des technologies. Donc c'est une différence. Il faut adapter tout le système pour qu'il fonctionne. Et une question pour vous trois. Les entreprises plus traditionnelles qui ont l'habitude d'une forme de production centralisée et plus traditionnelle. Comment réagissent-ils à cette approche qui vient de la base entrepreneuriale Comment les voyez-vous réagir ou interagir avec vous Quelle est la complémentarité entre ces grosses industries traditionnelles et cette fabrication locale on travaille avec beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir, surtout en fait, pour la qualification d'idées. Ils voient une grosse boîte d'outils, tout est sur la même ligne pour construire un prototype. Alors ils se tournent vers nous avant de mettre tout ça dans un espace plus étendu. Alors on ne fait pas, en fait, on ne vient pas, ils ne vont pas contre, on n'est pas contre eux. Non, on travaille avec eux. J'ai la même réponse. On travaille avec beaucoup d'entreprises comme Airbus ou Engie. Pour eux, c'est plus facile de passer du concept d'un très petit site. Nous sommes une petite équipe plus flexible, plus rapide, plus agile. Et pour leurs gros projets, ce n'est pas l'expertise technique dont ils ont besoin, mais surtout les process. Mais est-ce qu'ils voient l'intérêt de cette production locale ou le développement produit Pour la phase de prototypage, oui. Le prototypage dans nos micro-fabriques les intéressait plus que la reproduction. Certains viennent produire 10, 20 unités et ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils font des lots de plus en plus gros à chaque fois et on essaye de trouver les meilleurs fournisseurs pour y arriver. Olivier, la première question que je vous ai posée, c'était à qui Auriez vous quelle entreprise auriez-vous comparé à la vôtre, Ikea ou même made? Euh, êtes-vous compétitif? Vous, voyez vous, pensez vous, vous êtes? Est-ce que ce sont des modèles qui coexistent? Ou est-ce que vous êtes en opposition frontale Bon, désolé, on n'est pas tout à fait au niveau de concourir contre Ikea, à ce niveau. Mais il y a cette question d'angle, les gens qui achètent local. Il y a un élément très important qui fonctionne dans notre business, le mur en verre. Le client voit comment les choses sont fabriquées. Il voit qui travaille avec nous, comment nous travaillons. Il voit comment l'atelier s'organise. Et d'habitude, c'est ça qu'il poste sur Instagram. Est-ce qu'ils aiment, d'après ce que j'ai vu en boutique. C'est cette authenticité, le fait qu'on est direct. Ils ont tellement l'habitude d'acheter des marques qui sont un peu éloignées de la réalité de l'entreprise. Il y a un gros avantage et un risque quand on est bah, presque à poil devant ce mur en verre devant ses clients. Ils voient que vous prenez des risques et de plus en plus de gens apprécient exactement ça parce qu'ils voient une marque ils veulent vérifier ce qui se passe. C'est sans doute ce qu'ils apprécient. Du moins, c'est ce que nous, on a entendu. On espère donc que de plus en plus de jambes ne vont pas prendre les choses à leur valeur faciale et qu'ils vont apprécier de voir tout le processus, toute l'économie qui est derrière le produit. Merci. Merci pour vos réponses. Une dernière question avant de donner le micro au public, quel devrait être le rôle des villes et des gouvernements locaux dans le soutien de cette tendance de la fabrication locale Pensez-vous que ça joue un rôle ou pas Ah bah perso, je ne peux pas être neutre sur la question. Nous avons eu beaucoup de soutien très généreux du gouvernement britannique, d'après mot sur la question technologie. Pourquoi le font-ils Eh bien, je ne sais pas trop, mais parfois, bon, je pense que leur position n'est pas facile. Je pense que ce n'est pas facile pour une grosse organisation comme ça de soutenir des petites entreprises comme la nôtre. Mais... On a eu de la chance. Euh, oui, je suis reconnaissant. Nous devons finalement être capables de prouver que ça fonctionne. C'est surtout nos clients qui nous ont soutenus, qui nous ont permis d'investir. Mais on avait déjà du business indépendant avant et après. Et l'idée était de prouver que les clients nous soutiendraient à l'avenir. Il y a plein d'entreprises qui ont des, beaucoup de compétences à Paris, en Ile-de-France, et on aimerait tellement en savoir plus sur, euh, sur eux. Et c'est ça. Les gens qui travaillent avec les villes doivent soutenir ces entreprises leur donner un nom pour qu'on puisse travailler avec eux. Donc, rendre les producteurs euh, existants plus visibles et mettre en contact avec des entreprises qui pourraient avoir besoin de nos services. On a des start-up qui ont des besoins et on veut en fait qu'ils produisent localement. Mais il faut connaître les gens qui ont les meilleures compétences pour y arriver. Mais ce n'est pas juste le gouvernement qui pourraient s'intéresser à soutenir euh, la fabrication locale française. Un exemple. On a vu quelque chose très récemment. Un début de tendance dans le développement de la construction des grands développeurs qui construisent des grands immeubles d'appartements. Et choisissent les activités qui auront lieu en bas de l'immeuble, parce qu'ils savent que ça va former le, la personnalité du quartier, ils savent que le prix de l'appartement dépendra de la personnalité du quartier. Alors à Bristol, par exemple, on développait de, un grand euh, bloc d'appartement près des murs, de la ville il voulait pas de chaîne il a choisi des boutiques bio euh, qui sont pas dans, dans des chaînes des cafés qui sont pas des starbucks et ce pour des raisons purement commerciales pour que en fait l'immeuble soit plus intéressant et ça, ça fait que l'endroit est un peu plus attirant, en fait. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je crois qu'on est à 10, 15 minutes pour prendre des questions du public. Il y a peut-être des micros qui se déplacent dans la salle, non Sinon, on peut les passer. Hello. Oui question de mode Est-ce que vous diriez que vos voitures sont faites euh, localement ou assemblées localement En fait, d'une autre manière, ma question c'est, est-ce que l'adjectif local, c'est plus euh, utilisé pour euh, euh, donner une bonne image Ou est-ce que ça veut vraiment dire que c'est fabriqué et créé fabriqué totalement Localement. Donc, finalement, quel est la, le pourcentage de la valeur qui est vraiment locale dans ce que vous fabriquez Donc, dans, pour toutes les voitures, nous fabriquons les parties, euh, toutes les parties, en fait, localement. Donc, nous ne produisons pas, je ne sais pas, nous assemblons tout et pourquoi ça nous semble faire sens de faire ça pour un processus de customisation C'est parce que comme ça, nous pouvons avoir différents modèles. Donc ça, c'est un processus de coopération. Quand vous dites la micro-production, la micromanufacture, combien de tout ça est vraiment local Mais En fait, c'est local parce qu'il y a différents véhicules dans différentes usines. Donc, quand vous alliez à Berlin ou en Arizona, etc., il y a d'autres véhicules. C'est local parce qu'on ne produit pas plus de 1000 unités dans chaque usine. Donc, à chaque fois, voilà, vous allez à Oslo, vous créez quelques unités là-bas et ça fait sens parce qu'à chaque fois, on s'adapte. Donc, moi, je comprends bien que le véhicule est euh, livré, envoyé et est vraiment Particulièrement adapté euh, au contexte d'utilisation à la ville, ok, mais euh, en termes de valeur économique, admettons euh, 10 000 dollars sur 10 000 dollars, combien est vraiment produit localement Est-ce que c'est juste l'assemblage Et finalement, combien euh, vient d'ailleurs en fait Un petit peu comme, je ne sais pas, de la même manière que des voitures qu'on a déjà à, à l'heure actuelle. Ben pour ce qui est le moteur, par exemple, on externalise là. Mais pour nous, le vrai intérêt quand on va en Arizona, c'est pour que la personne qui veut ce véhicule spécifique peut venir et choisir les parties. Il peut être le, le co-créateur de sa voiture, si vous voulez. C'est vraiment euh, spécifique. Moi, je, je ne parle pas d'un nombre, d'un de, de, pourcentage de la production. Hein. Je n'ai pas de, de pourcentage à donner. Mais oui, tout ce qui est, euh, bien sûr, les moteurs, euh, les roues, tout cela, on, on les sous-traite. Toute la su la structure, mais au final, toutes les parties sont assemblées. Ça dépend aussi de votre, ce que vous mesurez, parce que si vous utilisez tous les fournisseurs, chaque fournisseur peut avoir d'autres fournisseurs, etc. Donc, quel est vraiment le pourcentage de valeur économique qui est euh, du niveau local Ça, euh, c'est difficile à savoir. Il y a que peu, finalement, de, recherche, de chercheurs qui ont développé des outils là-dessus. Ce, ce n'est pas, il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a un outil prêt à l'utilisation à l'heure actuelle. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je, je comprends, c'est que Maud dit c'est ce n'est pas facile de vous donner un chiffre parce que ça dépend des fournisseurs. Il faut regarder toute la chaîne logistique, voir tous les distributeurs. Ce n'est pas très facile de donner une réponse comme ça. J'ai une question également. Je pense que je devine euh, la façon dont vous dites qu'on veut délocaliser la production pour euh, contrer le modèle qui nous a mené ces 10-15 dernières années, pour contrer la grosse production, mais au final, moi je suis assez <rire> d'accord avec cette vision assez romantique de la position. Euh, il, faut, euh, il faut utiliser ce qu'on peut, des machines, faire travailler en atelier, en petits ateliers, réassembler euh, avec des, disons, des artisans un petit peu médiévaux à l'ancienne. Mais ma question serait, qu'est-ce que vous pensez? Euh, qu'est-ce qui va vraiment vous vous créez des problèmes. Parce qu'il y a cette idée d'usine flexible. Donc... Que, comment... Quelle est la place que vous donnez à tout cela dans votre modèle commercial, en fait Qu'est-ce qui va vous perturber Et d'une autre manière, euh, par rapport au management, à la chaîne euh, logistique, qu'est-ce qui va vous perturber Ou, ou quand, comment apprivoisez-vous toutes ces nouvelles tendances Voilà, qu'est-ce qui va perturber votre business, en fait moi, je dirais qu'on pourrait toujours être perturbé par, euh, disons, les, les partenaires euh, qui vont produire ou proposer leur logiciel. Bon, ça peut nous perturber parce qu'on euh, peut avoir des gens avec qui on veut travailler qui finalement décident euh, de créer le, le même concept de véhicule, mais avec une autre perspective. Donc ça, c'est possible. Euh, finalement, on est perturbé à chaque instant. Et euh, ce business n'est pas facile. Euh, on a un travail qui se base sur la distribution Internet. Il y a un système euh, qui va euh, produire en Chine et, et, et pourtant c'est très bien fait. Je pense au cas l'entreprise Habitat, par Donc, exemple. Donc oui, là, la perturbation, c'est quelque chose qui nous attend à chaque coin de rue. Euh, même si on parle de technologies très avancées, euh, et de plus, je voudrais dire que euh, les perturbations arrivent aussi quand on doit convaincre des investisseurs. Donc, on, on espère qu'on aura du succès. Il faut avoir des investissements pour pouvoir développer de nouveaux produits. C'est le cas dans les manufactures. Mais voilà, un défi essentiel, c'est l'investissement. J'ai une question pour Monsieur Geoffroy. Apparemment, vous suggérez que le fait d'arriver dans un endroit et de proposer des nouveaux logements, etc., est-ce que c'est pas un petit peu une façon de détruire les lieux, de chambouler un petit peu tout, et peut-être que ça s'applique un peu à vous tous, parce qu'avant on avait des euh, manufactures, que ce soit Paris ou Londres, elles étaient toujours, ces manufactures, localisées à l'extérieur des villes et ce n'était jamais bon pour euh, l'immobilier. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles manufactures vont créer euh, le même phénomène dans certaines zones bon, Moi, je suis à Londres. Euh, dans un quartier, un peu comme vous les décrivez. Donc c'était déjà le cas avant que nous arrivions. Hein. Ce, ce quartier était assez bourgeois et ce n'est pas nous qui en sommes responsables. Mais euh, finalement, il faut se focaliser sur la qualité de vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de vivre avec un Starbucks à côté de leur appartement. Ou euh, à l'inverse, des gens n'ont pas envie de payer plus cher parce qu'il y aurait un Starbucks à côté d'eux. Ou alors ils ne devraient pas avoir à payer plus cher parce qu'il n'y a pas de Starbucks près de chez eux. Donc voilà, c'est une question de qualité de vie. Mais moi, je trouve qu'avoir un atelier... Au sein d'une ville, ça fait partie de beaucoup de projets auxquels nous sommes chers. Ça, nous en sommes sûrs, ça améliorerait la qualité de la vie, parce que ça peut être un endroit intéressant à aller visiter. C'est bon pour le voisinage et ça procure du travail. Il y a des boutiques qui s'ouvrent. Vraiment une question brève, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps oui, alors cette idée de co-création m'intéresse beaucoup. Donc apparemment, plusieurs personnes sont impliquées dans la, la conception d'une voiture. Donc combien sont, combien font partie et qui sont-ils En général, on une a une équipe interne d'ingénieurs. Le nombre et leurs nom sont sur la plateforme, vous pouvez communiquer avec eux donc c'est vraiment un système de co-création. Tout le monde travaille ensemble. Si vous avez besoin d'un avis, d'un conseil, vous pouvez demander grâce à la plateforme ce conseil, à un mentor. Et tout le monde travaille ensemble. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont participé à la discussion. Nous allons maintenant passer à la prochaine session. Merci.